Dernière Mishnah concrètement qui va nous parler des, des pluies et des jeûnes qu'on fait pour la pluie, avec, à présent, le beau résultat, ça a marché, on a fait des tuiles HM, Hachem nous a exaucé. Alors la Méchelle nous dit comme ça, Ayou Mit'anin, ils avaient commencé à jeûner, Veyardo la » et la pluie leur est tombée. Ils se sont réunis pour prier, ils ont à peine commencé les prières et déjà, Hachem les a exaucés. Alors quoi et La première avis nous dit comme ça, si c'est Kodem sachama avant le lever du soleil, c'est-à-dire quand le jour il se lève au, au crépuscule, au, je ne sais pas, Beneshmashot, quoi, euh, à l'Otashacha. Et puis, il y a 1h12 après, jusqu'à ce que le soleil perce à, à, à l'Est. Alors là, c'est devient net Natsakhama. Donc, si la pluie est tombée au début de la journée, eh bien, mots ils n'ont plus besoin de jeûner pour la journée. Par contre, si c'est l'Akhara si s'ils ont été exaucés, mais après que la journée a démarré, que, après que le soleil se soit levé, eh bien, mots ils devront compléter leur journée. Ça, c'est le premier avis. Mabélié, les Vélezard nous dit non. Kodemanets, Kodem Khatzot, Lo Si ils ont été exaucés, leur fil a été agréée avant Khatzot, avant la mi-journée, alors Lo Yashlimu. Là, ils n'ont pas besoin de reprendre, ils déplacent en avec fait, la bande. Ils nous disent, tu sais, pas depuis le net, depuis même jusqu'à Khatzot, jusqu'à la mi-journée, eh bien, il n'y aura plus besoin de compléter le jeûne. Les Khatzot, par contre, si c'est après Khatzot, alors il faudra continuer la journée. Pourquoi chatsot, Khatzot c'est l'heure du, du repas, concrètement, 11h30, enfin midi, à la midi, quoi. Et de ce fait, maintenant, si tu remarques qu'Hachem elle laissé prier, parce qu'il aime tête pilote mais d'un autre côté, il t'a pas fait retarder ton repas, donc dans ce cas-là, c'est le que qu'il voulait tes pilote sans que tu jeûnes aujourd'hui aujourd'hui, t'es exaucé, va manger, c'est bon, c'est fini. Mais si tu as dépassé l'heure, c'est qu'en fait, Hachem t'a pris, il a, eu, il a eu pitié quand même, mais il a pas voulu répondre avec avec euh, beaucoup d'entrains, dans ce cas-là, il faudra compléter la journée. D'accord Ça, c'est donc, on a vu une marque le est-ce que c'est la borne, elle est fixée à Netsakhama, ou bien à Hatsot Histoire, maintenant. Amar la moua alors. j'ai sauté une seconde. Mais assez, il y a eu une histoire où chez Gazrout, Beloud, ils avaient décrété de jeûner à Loud, à la ville de Loud, et ils ont eu la pluie qui leur est tombée avant la mi-journée. Et le rave de la Basse de qui C'était Rabi qu Tarfon, Amarlem Rabi Tarfon, il leur a dit Rabi Tarfon « C'est où Vous pouvez sortir, aller manger, aller boire, et fête un grand jour de Yom Tov, de grand, un grand jour de joie, quand jamais il nous a répondu ?» Et effectivement, donc le peuple est sorti, ils ont mangé, ils ont bu, ils, ils ont fait un grand jour de festivités. Ou Baou Ben Aarbaim, ils sont venus à la fin de la journée, à la betekneset ils sont venus avec ou Halel et ils ont lu ensemble le Halel Hagadol. Le Halel Hagadol, c'est le misement de Houdou Lachem Kito Kilo Mkhazdo, Le Elohim Kilo qu'on lit le Shabbat matin, les 26 psoukim avec le Kilo Chazdo. Et pourquoi il a fallu manger avant de faire le Halel Hagadol Parce qu'il y a marqué là-bas dans le psoukim, nous tenons le chol Bassar il donne à manger à toutes les, tous les êtres vivants, kilolam chazdo, ou de lalashamim, kilolam chazdo. Donc de ce fait, avant de glorifier Hachem, il faut avoir, être insasier, ne pas être affamé. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de d'Atsalachakotou. Salam.